Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette table ronde. Bon, il est 11h tout pile, donc je vous propose qu'on attende encore quelques secondes avant de commencer, histoire que tout le monde ait le temps de nous rejoindre. En attendant, est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous voyez bien les différents intervenants ainsi que la présentation Oui, parfait, ok. Bah, super, ça a l'air de fonctionner, c'est déjà ça. Merci et bonjour. Super. Alors, en attendant juste que les derniers euh, nous rejoignent, je vous, euh, je vous invite pendant cette table ronde à poser toutes vos questions dans l'onglet « Questions » que vous avez sur votre écran. Euh, on y consacrera du temps en fin de présentation, donc 10 à 15 minutes, avec nos trois experts pour y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions. Euh, par ailleurs, moi, je vais vous poser euh, quelques questions à vous euh, pendant cette table ronde. Donc là, par contre, euh, mettez toutes vos réponses dans le chat, ça sera sympa. mettez pas de, forcément de phrases voilà, vous verrez en fonction des questions, des mots suffiront et ça permettra de, de rendre cette table ronde digitale un petit peu plus dynamique. On attend encore quelques petites secondes et puis on va commencer. Allez, on va commencer. Euh, je me présente, donc je suis Maud en charge des partenariats et événements chez celle-ci et je serai l'animatrice de cette table ronde. Aujourd'hui, euh, je suis accompagnée de trois experts. Donc, nous avons euh, Isabelle Colu qui est consultante et formatrice dans euh, le domaine du management de l'expérience client. Nous avons euh, également euh, Alexis Laval, CEO de chez Xeno qui est une solution de chat en ligne. Bonjour et, à tous. Et nous avons Arnaud Chaduto qui est référent Customer Success Manager chez celle donc une solution CRM, facturation et pré-comptabilité. Bonjour à tous. Donc pendant cette heure de table ronde, nous allons parler relations clients euh, avec euh, l'évolution des exigences du consommateur euh, ou encore euh, la multiplication des canaux pour interagir avec une entreprise. Aujourd'hui, un client peut contacter une entreprise par évidemment la téléphonie, l'email, mais à cela s'ajoutent les réseaux sociaux ou encore euh, le chat. Euh, donc en fait, c'est vrai que vos clients s'attendent à ce que vous soyez disponible tout le temps et surtout euh, en mesure de leur apporter des éléments de réponse à tout moment et surtout les canaux différents. Donc, la gestion de la relation client, elle devient en fait un véritable défi pour toutes les organisations. Donc, en fait, à travers cette heure de table ronde, on va essayer de comprendre avec nos trois experts bah, quels en sont les enjeux, déjà, premièrement, et puis comment en fait mettre en place, par quels outils, par quels moyens, une relation client de, de qualité. Alors, pour commencer, en fait, je vais vous poser une question. Alors, à vous, hop, je mais sur l'autre écran. Quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit quand on vous parle de relation client N'hésitez pas à répondre dans le chat. Confiance. Échange. Écoute. Service. Contact. Respect et confiance. Confiance revient. Disponibilité, bien sûr. Fidélité. Personnalisation. Réactivité, oui, tout à fait. Proximité, demande d'infos. VIP, ok, à l'heure, que ça' mange, journée. Bon, ben bah voilà, en tout cas, ce qui est super, c'est que vous avez plein de mots qui vous reviennent. On verra justement tout au long de cette table ronde bah, comment est-ce qu'on on fait tout ça. Euh, bah, donc, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec une première question qui, je pense, est importante, c'est pourquoi la relation client euh, est-elle un facteur important à prendre, à prendre en considération dans le développement de son entreprise et donc de son chiffre d'affaires Arnaud, je te laisse la parole. Euh, alors, euh, peut-être une petite présentation avant ou réponse Petite si, présentation. Si. Alors, donc, bah, Arnaud, euh, chez ça fait donc 4 ans et demi que je suis chez CELSI en tant qu'account qu qu manager. J'ai passé 11 ans avant chez SFR, donc, où j'ai exploré à peu près toutes les branches du B2C, pour commencer au B2B, jusqu'au au, au marché public. Euh, concernant la, la question, pourquoi est-ce que c'est important ben, Tout simplement parce que c'est bien de gagner des clients, c'est mieux de les conserver. Et euh, effectivement, d'un point de vue business, la fidélisation d'un client, on considère que c'est cinq fois moins onéreux que de gagner un client. Donc une fois qu'on a dépensé beaucoup d'énergie et d'argent pour, euh, pour chasser un client, il est en effet hyper important de pouvoir le conserver derrière, je pense. Alexis, est-ce que tu, tu veux rajouter quelque chose oui bonjour à tous, donc déjà juste pour me présenter je m'appelle Alexis, je suis cofondateur et directeur général d'une société qui s'appelle Xeno et donc effectivement on édite un, une bulle de chat qui se déploie sur les sites internet pour bah, faire de la relation client à distance et de la communication client à distance. Et donc pour répondre à la question, bah, effectivement pourquoi c'est important euh, la relation client à prendre à à, en considération dans le développement euh, de son entreprise, bah, parce que tout simplement, les clients, c'est effectivement eux qui vont nous faire vivre, qui vont faire vivre euh, toutes les personnes dans les entreprises. Euh, donc c'est très important de leur donner un maximum d'attention et de les considérer euh, énormément euh, comme il se doit, j'ai envie de dire. Euh, donc c'est une, une priorité, et effectivement, euh, comme l'a souligné Arnaud, euh, on a deux aspects, je pense, dans la relation client. Il y a le, la conversion, c'est-à-dire convertir un prospect en client. Et puis ensuite, la fidélisation, c'est-à-dire fidéliser un client existant euh, en client satisfait. Et les deux aspects sont super importants. Euh, la fidélisation étant effectivement quelque chose euh, d'aussi important que la conversion, puisqu'elle va permettre euh, de, de conserver en fait, l'énergie qui a été déjà dépensée lors de la conversion, de conserver cette énergie euh, et ses ressources euh, pour garder son client satisfait. Et c'est effectivement... Euh, euh, très adéquate de conserver et de concentrer son énergie sur les clients actuels euh, plutôt que d'essayer de la dépenser sur l'acquisition de nouveaux clients euh, sans forcément attacher assez d'importance à la satisfaction ah, merci. Euh, La deuxième question c'est donc euh, quels sont les enjeux et les avantages à mettre en place en stratégie de la relation client euh, Isabelle je te laisse la parole sur le sujet oui, euh, bonjour à tous. Euh, alors, pour me présenter brièvement, je suis consultante, formatrice et coach. J'interviens sur les problématiques de management de l'expérience client euh, en entreprise, auprès aussi bien des équipes, des managers que des directions, euh, à deux niveaux, hein, au niveau des, de, de, de la relation client, au niveau de la relation managériale, puisque les deux sont, sont liés. Euh, alors, le, le, le, le point sur, sur la question 2, les enjeux et les avantages à mettre en place une stratégie de la relation client, euh, c'est qu'aujourd'hui, on peut considérer que l'organisation d'une entreprise et euh, la relation client sont, euh, sont intimement liées. C'est-à-dire, le, le client nous fait un feedback sur notre façon de fonctionner en entreprise et euh, la relation qu'on développe avec lui, c'est une relation aujourd'hui quasiment de, de partenariat, où on l'interroge... Hein, je pense que vous êtes aussi bombardé d'enquêtes, baromètres clients, satisfaction client. Donc, on voit bien l'importance et le, le, le point commun entre l'organisation et, et, et ce côté relation. Euh, Aujourd'hui, quand on parle de stratégie de la relation client, on parle de, de, de la relation, c'est-à-dire quelle est l'expérience que vous proposez à vos clients, quel est le parcours à analyser de façon à pouvoir mettre en place des actions aussi bien en termes d'organisation qu'en termes de relations. Donc, les deux sont, euh, sont intimement liés. Euh, tout simplement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un qu qu service ou un produit que vous commercialisez sans le sens du service de, de, de vos collaborateurs mmh. bon. Je suis tout à fait d'accord avec, avec ce que vient de dire Isabelle. Je pense que le fait de mettre en place une stratégie, déjà, c'est quelque chose qui est assez récent, en fin de compte, le, le fait de, de bichonner, euh, sont par clients, ces clients qui nous font vivre, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et effectivement, ça passe par la mise en place d'une stratégie, ne serait-ce sur comment va m'arriver la question, comment y répondre dans des délais euh, les plus courts possibles. En fait, la, Alexis l'a bien dit il y, a, il y a quelques minutes, on court après la satisfaction. Et la satisfaction avec des process, avec une vraie stratégie, c'est quelque chose qui devient atteignable, en tout cas, on tend vers ça. Oui, ouais, moi, je dirais que le... Il faut prendre le temps de mettre en place en fait cette stratégie, justement prendre le temps pour gagner du temps ensuite par la suite et pour offrir justement, être en capacité d'offrir une meilleure satisfaction en fait. Et je pense que ça c'est important et je pense que la plupart des sociétés ne le font pas assez, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas assez le temps de mettre en place une vraie stratégie de communication avec des process, des workflows de façon structurée, pour ensuite gagner du temps et ensuite avoir la capacité de délivrer une vraie satisfaction auprès de, leur, de leurs prospects et de leurs clients. Donc, je pense que c'est ça euh, l'un des enjeux. L'un des enjeux aussi aujourd'hui, je pense majeur, c'est l'instantanéité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec Facebook, WhatsApp, l'ensemble des réseaux sociaux et la révolution qui a eu lieu depuis ces 15 dernières années, en fait les gens et notamment le grand public, ils sont en attente d'instantanéité et ça devient quelque chose qui aujourd'hui devient presque une attente par défaut de la part des clients vis-à-vis -vis des entreprises. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est parce que c'est compliqué pour une entreprise de répondre instantanément, et pour autant, c'est une attente qui est de plus en plus présente, euh, et les clients ont de plus en plus euh, ce besoin d'instantanéité dans les réponses, ils sont de moins en moins patients finalement. Ce n'est pas forcément une bonne chose, hein. je ne presse pas pour ça, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il y a effectivement aussi un enjeu au niveau d'instantanéité, et qu'il faut se préparer et être prêt dans les, dans les prochaines années à répondre euh, assez rapidement euh, de, de, aux clients. Super, merci. Alors maintenant qu'on a, en fait, on a posé un peu le contexte et euh, merci à vous. Euh, on va passer donc plus dans le concret et un peu, on va peut, si on peut dire, le plan d'action. Euh, on a une petite question à vous poser, donc vous qui nous écoutez, euh, déjà pour savoir un petit peu aussi à qui, à qui on s'adresse. Combien de personnes actuellement sont chargées de la relation client au sein de votre organisation Vous pourrez répondre à nouveau dans le chat comme vous l'avez fait tout à l'heure. Deux, ok. Deux, un. OK. Une ou deux personnes. Alors, on a sept personnes. OK. Un, trois, deux. D'accord. Donc, on est souvent quand même... Il y a souvent une personne, une ou deux. On a quelques-uns où donc, il y a sept personnes. Donc là, ça commence à être un, un bon service client. Moi, donc tout seul. OK. OK. Bon. Généralement, donc, on est entre un et trois, euh, un et trois personnes si, on, le, si on, on se fie à vos, à vos réponses. Continuez à écrire hein, si vous voulez, on va passer. Mais euh, Du coup, comme ça, là, ça m'amène à une autre question qui est, en fait, euh, comment est-ce qu'on réussit euh, sa relation client euh, Quel comportement, déjà, en fait, c'est important euh, à adopter vis-à-vis -vis de ses clients Comment est-ce qu'il faut se, se comporter par rapport à ses clients Isabelle, peut-être, euh, tu peux répondre sur ce sujet oui, euh, alors déjà, euh, en, en dehors hein, des outils qui, qui permettent effectivement de, de, de choisir le type de relation que l'on veut, veut créer, euh, moi sur ma partie, hein, sur plutôt la, la, la qualité de la relation, la qualité de la communication, euh, il y a déjà forcément, quels que soient les outils utilisés, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir un excellent CRM avec une excellente base de données, avec les renseignements qu'il nous faut pour, pour mieux connaître nos clients, il y a l'écoute client tout simplement, hein. c'est un basique, euh, ça fait partie des, des, des fondamentaux. Euh, ensuite, euh, vous, vous l'avez dit hein, beaucoup dans, dans « euh, quels, quels sont les mots qui sont importants pour, important pour la relation client ?» Il y a la confiance qui revient, donc la confiance et aussi la proximité. Euh, c'est euh, savoir ce que pense euh, le client, comment il, vit, euh, comment il vit la relation que l'on a avec lui, hein, que l'on soit euh, tout seul ou, ou cette personne. Bah, cette personne, la différence, c'est qu'il va y avoir cette façon de, de percevoir ou de communiquer avec son client et euh, l'idée c'est déjà euh, pour réussir sa, sa, sa relation client c'est d'avoir une culture euh, une culture client euh, soit et, et ses collaborateurs hein, toutes les personnes à un moment qui vont, euh, qui vont intervenir auprès du client mais même si on veut aller plus loin et aujourd'hui c'est principalement les problématiques hein, sur les, lesquelles je, je suis amenée à intervenir c'est comment euh, cette relation on la crée aussi en interne dans l'entreprise pour pouvoir euh, apporter au client la meilleure expérience euh, plus on sait que les, les, les deux sont liés, il y a une symétrie des attentions, c'est-à-dire que plus en interne euh, il y a une, une, une façon de communiquer, une façon de collaborer euh, euh, dans l'entreprise, et plus c'est facile de, de, de mettre en place les, les, mêmes, les mêmes qualités dans la relation client. Donc, gérer l'écoute, la confiance, euh, organiser un peu. Hein. Aujourd'hui, on parle de parcours client pour déterminer à quel, à quel endroit euh, du, du parcours client, par euh, les différents canaux euh, d'accès à l'entreprise, quels sont les endroits où on est plutôt... Euh, agréablement notés par nos clients et quels sont les endroits où on va, on va détecter ce qu'on appelle des irritants clients, c'est-à-dire des choses qui sont à, à corriger dans, lors d'un plan d'amélioration. Donc réussir sa relation client, quelques outils pertinents et puis beaucoup d'écoute, communication, la mise en place de, de la confiance avec ses clients. Super, merci Isabelle. Est-ce que l'un d'entre vous voulait rajouter quelque chose Arnaud ou Alexis Non, c'est vous bon euh, Super, alors maintenant qu'on justement on a posé donc la question à, à notre public de combien de personnes étaient en charge de leur, de leur relation client, euh, justement en fait, on peut se poser la question de comment est-ce qu'il faut structurer un service client Comment est-ce qu'il faut le faire de façon bah, efficace Donc euh, peut-être Alexis, je te laisse la, la main dessus. Oui, merci pour la question. Oui, du coup, je vais répondre plutôt par rapport à effectivement à l'audience, parce qu'effectivement, bah, je, je peux voir avec vous que bah, les services clients de l'audience sont plutôt petits, où chacun est responsable soi-même de son propre service client, ou alors ils sont deux, trois ou une dizaine. Donc, je pense que dans ce cas-là, la première chose, c'est d'abord, on parle beaucoup de l'unification en ce moment, c'est-à-dire que bah, avec tous les réseaux sociaux et tous les canaux de communication qui sont disponibles aujourd'hui, c'est très compliqué pour une personne ou une petite équipe, de répondre partout. Et donc, on va se retrouver avec un message sur Facebook auquel on va pas répondre, on va se retrouver avec un tweet auquel on va pas répondre parce que finalement, on va répondre à un mail à ce moment-là, etc. Donc, je pense que la première chose à faire, je rebondis sur ce que je disais avant, c'est de mettre en place un workflow avec un processus, de prendre le temps de le faire pour ensuite augmenter la satisfaction. Donc, c'est-à-dire unifier l'ensemble de ces canaux clients. C'est-à-dire que si on a une page Facebook, eh bien, la connecter à un outil qui permet de traiter les demandes qui viennent de cette page Facebook. Idem pour Twitter, idem pour son site Internet. Donc, idéalement, euh, on parle d'omnicanal et d'avoir une solution omnicanal qui est capable, à partir d'un seul endroit, de répondre sur différentes plateformes. Ça, ça me semble important, particulièrement quand on est une petite équipe d'une ou deux ou trois personnes. Donc, je pense que la, ma première réponse, c'est l'unification euh, avec l'aspect omnicanal. Euh, ma deuxième réponse, c'est de concevoir. Aujourd'hui, c'est possible de concevoir, en fait, à l'avance, et c'est pour ça que je parle d'un processus à mettre en place, c'est possible de concevoir à l'avance des expériences conversationnelles. Donc, on peut euh, faire une conception hein, sur un papier. On part d'une page blanche et on dit, OK, moi, mes clients ou mes prospects, c'est cette typologie-là. Euh, comment, euh, quels sont leurs enjeux et comment je peux leur répondre de la meilleure façon possible On part d'une page blanche et on pose un... Vraiment, euh, on crée un, un arbre conversationnel. Quoi. Un, on, on déroule euh, euh, avec des différentes étapes euh, un scénario de conversation. Euh, et ensuite, ça, on essaye de l'implémenter de façon à traiter de la meilleure façon possible les demandes entrantes. Alors, quand on part d'une feuille vierge, euh, il faut bien euh, s'orienter sur une direction, euh, mais on pourra toujours l'améliorer en continu au cours du temps. L'idée, c'est celle-là aussi, et c'est ce qu'on dit à l'ensemble de nos clients, c'est-à-dire que euh, vous n'allez pas faire dans le mille directement quand vous allez mettre en place votre processus euh, de relation client. Il faut partir de la meilleure chose qui vous semble être la meilleure chose pour vous aujourd'hui et ensuite l'améliorer en continu petit à petit en fait. C'est une démarche qui ne s'arrête jamais, c'est un peu comme l'apprentissage, c'est une démarche d'apprentissage de la relation client qui ne doit jamais s'arrêter. Donc elle doit être mise en place avec un premier workflow, un premier processus et ce processus en fonction des demandes clients doit être amélioré continuellement, de façon itérative. Donc, par exemple, si vous avez euh, une base de connaissances, déjà, si vous n'en avez pas, faites-en une. Et si vous en avez une, eh bien, ensuite, il faut l'améliorer en continu, en fonction aussi euh, des demandes, des requêtes des clients, des nouvelles requêtes qui auront lieu. Euh, et donc, ça, c'est une, une démarche qu'il faut vraiment faire continuellement. Donc Ça, c'est vraiment mon deuxième point, c'est de, de concevoir des expériences conversationnelles à l'avance et ensuite de les améliorer euh, au cours du temps euh, euh, continuellement en fonction des requêtes et des retours, des feedbacks des clients que vous aurez. Euh, et donc, euh, mon troisième point, c'est vraiment euh, bah, de tester et d'apprendre, euh, de faire un apprentissage voilà continu pour améliorer euh, ce processus qui peut être mis en place dès le départ euh, et le rendre de plus en plus efficace pour augmenter la satisfaction au cours du temps. Euh, donc voilà, pour moi, vraiment, ça passe par l'omnicanalité, euh, le fait de se structurer efficacement, avoir euh, un seul outil à partir duquel je peux répondre partout, euh, et puis aussi euh, concevoir une expérience conversationnelle à l'avance, hein, aujourd'hui, c'est des choses qui sont faisables, hein, on peut vraiment dérouler une expérience conversationnelle avec ses prospects, avec ses clients, et la prévoir à l'avance, et ensuite, euh, ces deux choses, les améliorer au cours du temps de façon itérative. Super, merci Alexis. Et justement, en fait, on a d'ailleurs une question là de Michel qui dit ben « voilà, Moi, je contacte mes clients par email et après le téléphone, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors justement, ça m'amène à une question qui ben, « Est-ce que vous pouvez nous donner, l'un d'entre vous, un exemple de parcours client et quelles sont les, les actions que vous mettez en place par exemple Est-ce que c'est le téléphone Est-ce que c'est le mail Est-ce que c'est les deux euh, bah ça, je, je pense que je peux, je peux y répondre. Euh, pour, euh, pour plus soyez ce que disait Alexis, effectivement, le, le parcours client est amené à évoluer. Euh, je veux dire, chez, chez celle-ci, ça fait 11 ans que la société existe et je pense que le parcours client euh, évolue encore aujourd'hui et on s'aperçoit qu'on a plusieurs canaux, plusieurs process différents. Pour parler un peu de ce que, de ce que je connais, un, un client chez celle-ci va parler à un lead manager qui va qualifier son besoin, va parler à un business dev, qui va, qui va répondre à ces questions, le, le séduire et le convaincre de, de basculer chez nous. Tout ça se passe par mail, par téléphone, et automatiquement, le, le lendemain de, de son ouverture de compte, quelqu'un de, de mon service, donc du service CSM, va le contacter pour effectivement lui indiquer quels sont les, les moyens d'interagir avec nous. On parle de, de chat en ligne, coucou, coucou Xeno, euh, on parle de mail, on parle de, de téléphone, euh, avec un, forcément un SVI qui permet de guider pour, pour arriver jusqu'à la bonne personne. Mais ce, ce parcours client, ce, ce process de onboarding évolue continuellement. Euh, ça, on peut même pour les nouveaux clients faire un petit repassage avec un écran, avec un écran partagé pour faire découvrir à nouveau la solution. On, on va avoir des mails automatiques ou envoyés à notre initiative trois, six mois après et on essaie d'avoir des contacts téléphoniques réguliers dans l'année, au moins deux ou trois avec nos clients. Donc ça passe par tous ces canaux-là, du mail, du téléphone, du partage d'écran, et c'est amené à évoluer, c'est quelque chose qui évolue en permanence, cette relation client. Ok, super. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui voulait rajouter quelque chose avant qu'on passe à la suite Oui, je veux bien juste ajouter une chose, c'est que dans ce parcours client multicanal, euh, le, le client, je reviens sur ce que disait Alexis tout à l'heure sur l'immédiateté, l'instantanéité dans les demandes clients, ça fait partie des exigences hein, dans, dans toutes les études, hein, s'il y a une exigence qui ressort, c'est l'immédiateté, l'instantanéité, donc dans, dans, dans le contact, dans l'attente de la réponse. Donc effectivement, multicanal, ça veut dire aussi pouvoir répondre de temps en temps, beaucoup plus rapidement, en tout cas avoir accès à l'information. Euh, également, dans les, les exigences clients, il y, a, il y a la liberté, la notion de liberté et de choix. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il y a des, des sociétés qui ont, dans, dans, dans des abonnements ou des... Des, des des, il propose du sans engagement du avec engagement par exemple voilà, la liberté de, de choix euh, la réduction du niveau d'effort c'est à dire que quand j'ai une demande simple euh, qui demande peut-être euh, que je puisse m'adresser euh, euh, au chatbot bah, très bien c'est parfait après c'est dans par, tout ce qu'on qu considère comme demande complexe hein, qui nécessite en fait l'intervention humaine et aujourd'hui le point de vigilance euh, c'est d'avoir de, de pouvoir proposer les deux Hein, toujours par rapport à cette immédiateté, euh, cette euh, euh, liberté de choix et euh, également ce qu'on appelle aussi la réduction du niveau d'effort. C'est-à-dire que si je, je converse avec un, un chatbot alors que je suis en difficulté, euh, évidemment, la tension va commencer à se faire sentir et, et quand j'ai un interlocuteur enfin au téléphone, ça va être un petit peu, un petit peu conflictuel, très probablement. Donc, de garder la notion qu'il euh, y a des tas de choses qui vont répondre aux exigences clients d'immédiateté, d'instantanéité, de liberté. Je choisis le canal avec. Le, par lequel je veux communiquer avec l'entreprise, et en même temps, de, de garder que le, le, quand la demande est complexe, c'est l'intervention humaine. Et c'est là que le, la, la formation des personnes qui, euh, qui interviennent, donc des, des conseillers, des commerciaux, peu importe, hein, au sein de l'entreprise, euh, en tant que client, j'attends un service irréprochable. C'est-à-dire que cette personne doit être en mesure de me répondre, de trouver la solution. Sinon, je le fais... Euh, seul euh, via un autre euh, un autre canal. Donc c'est très important de différencier ce qui est demande complexe et demande simple dans les dans les différents parmi les différents canaux. Oui, pour rebondir sur ce que dit Isabelle, je pense que aujourd'hui, l'un des enjeux dans la relation client, c'est de réussir à en partie l'automatiser parce que on peut pas aujourd'hui les sociétés, qu'elles soient petites, moyennes ou grosses, elles ne peuvent pas prendre en charge humainement 100% de des demandes clients qu'elles ont, parce que, en général, elles ont plus de demandes que de ressources pour les traiter. Donc, il faut, il y a un enjeu d'automatisation. Il faut automatiser ces communications clients. Euh, et pour les automatiser, il faut définir un, euh, pareil, un processus à travers le processus dont on a parlé avant, le workflow dont on a parlé avant qui est posé. On va réussir à, en partie, répondre en partie automatiquement aux premières requêtes, aux requêtes de niveau 1, on va dire, euh, des prospects ou des clients. Et donc ça, c'est le but recherché, c'est vraiment de, de soulager euh, l'équipe support ou l'équipe de relations clients, de la soulager à travers une pré-automatisation en niveau 1, euh, assez légère potentiellement, ou plus ou moins poussée, euh, mais déjà de la soulager à travers, par exemple, l'usage d'une base de connaissances ou euh, de réponses prédéfinies ou euh, de réponses euh, automatisées euh, ou, ou d'un scénario conversationnel. Donc ça, on va pouvoir automatiser une partie. Et effectivement, on s'aperçoit... Euh, nous, en tout cas, dans notre métier, on s'aperçoit qu'au-delà euh, de cette automatisation, quand la demande client est complexe, quand il y a un niveau de complexité sur la demande important, on ne va plus pouvoir euh, automatiser la réponse, bien sûr. Ou la requête va être spécifique, on ne va pas pouvoir non plus euh, automatiser la réponse. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut que ça switch sur de, sur de l'humain, sur une vraie conversation, et que ça revienne sur du conversationnel, qu'il ait lieu par téléphone, par oral, par écrit, par chat, par email, de façon synchrone, asynchrone, peu importe. Mais en général, on, on voit qu'il y a vraiment... Euh, un switch qui se fait entre un niveau 1 qui peut être automatisé et qu'il faut même automatiser, c'est recommandé aujourd'hui hein, en 2021, et un niveau 2 qui là, il faut à l'inverse qu'il soit humain. Et c'est hyper important qu'il soit humain et que ce soit conversationnel. C'est hyper important. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'avoir ce workflow qui permet euh, en niveau 1 de soulager euh, l'équipe, l'équipe support, etc. Et en niveau 2, de répondre quand même de façon très humaine, de façon conversationnelle, avec une vraie relation de confiance, une vraie relation humaine, en niveau 2. Et c'est super important. Il faut réussir à combiner les deux aujourd'hui, et c'est un enjeu majeur, parce que les gens, ils ne veulent pas non plus faire face à un bot, et ils ne veulent pas non plus obtenir que des réponses automatiques. À un moment donné, ils veulent aussi de l'humain. Et quand ils veulent de l'humain, ils veulent de l'authentique, ils sont à la recherche de l'authenticité, plus que jamais en ce moment, avec tout ce qui se passe. Donc c'est important de savoir combiner les deux. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que la combinaison des deux euh, est nécessaire en fait, elle est, elle, est, elle est complémentaire. On a besoin de, de l'automatisation, et on a besoin de l'humanisation, on a besoin des deux, donc il faut être en, en mesure en tant que société d'apporter les deux choses. Et je vais répondre peut-être plus précisément à une question sur le chat. Euh, euh, je voyais quelqu'un qui disait, mes clients ne ils, ils communiquent pas beaucoup, ils ne sont pas très disponibles, comment je peux faire pour les relancer ou pour, pour, pour avoir des interactions avec eux sur mon site internet ben, On peut configurer par exemple des messages automatiques qui s'affichent en fonction de certaines conditions sur le site Internet, qui vont se déclencher, par exemple, après une, une, un certain nombre de secondes d'inactivité, ou qui vont se déclencher sur une certaine page du site Internet, et ces messages automatiques vont permettre, vont permettre justement d'aller susciter la conversation. Euh, avec une personne qui est déjà, entre guillemets, captive, puisqu'elle est déjà sur votre site Internet. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait euh, possibles. Et une fois qu'on a capté l'attention de cette personne avec un message automatique sur votre site Internet, par exemple, il est ensuite possible de la transférer sur votre scénario de conversation, qui aurait été préalablement, du coup, défini, justement pour avoir une première conversation, une première relation conversationnelle automatisée avec cette personne, et pour l'engager de façon active. Euh, et ensuite, soit la, le workflow automatique il va répondre à toutes les demandes de la personne, soit il ne suffira pas. Et dans ce cas-là, effectivement, il faudra switcher probablement sur vous, votre service support et de l'humain. Euh, nous, c'est vraiment ce qu'on observe en tout cas euh, actuellement, et c'est une grande tendance. Donc, en tout cas, si vous avez une audience qui est captive, qui est quand même sur votre site, mais qu'elle est peu disponible, qu'elle interagit peu, etc., vous avez plein de moyens à travers des messages automatiques, à travers aussi de l'email marketing automation, de les engager. Et ensuite, de définir des scénarios de conversation pour vraiment les, voilà, les engager activement dans un scénario et ensuite d'aboutir sur une satisfaction immédiate à travers de l'automatisation ou une satisfaction à travers une vraie conversation humaine derrière. Super, merci, merci à vous trois. Euh, je, vous, je vous rappelle, juste, en, je vois bien toutes vos questions, ne vous inquiétez pas, on essaie d'en voilà, intégrer quelques-unes dans la table ronde et après on passera du temps pour y répondre. Euh, alors maintenant, on a justement, on commence à parler un peu d'outils. Il y a des questions euh, difficiles d'investir dans un bot quand on est une petite structure, etc. Donc, je vais vous poser une question. Euh, vous, est-ce que vous utilisez déjà des outils pour votre relation client Si oui, lesquels euh, Juste voilà. Si vous en utilisez pas, dites non, pour qu'on voit un petit peu aussi euh, comment est-ce que vous, vous structurez chez vous. Et, euh, et ça va nous amener à euh, après justement à poser une autre question à nos intervenants. Celle-ci de ah. <rire> cas CRM. Non. Facebook, d'accord. ProSpin, Hubspot, email, téléphone, OK, Excel. Les, donc, il y a des réseaux sociaux qui ressortent quand même. Euh, donc, des CRM, OK. Euh, mail, téléphone, OK. Ringover, donc solution de téléphonie. Et non. Ou d'accord. D'accord. Donc, globalement, vous êtes sur euh, des solutions donc, de téléphonie, d'email, réseaux sociaux ou des CRM. OK. OK. Bah, donc, ça va m'amener à poser une question à, à nos intervenants. Euh, Est-ce que vous pouvez nous recommander des outils à utiliser ou alors des KPIs euh, à suivre ou encore des actions à mener Puisqu'on le voit, euh, donc là, même dans, nos, dans notre public, il y, a, il y en a qui ont des petites structures, euh, donc ils n'ont peut-être pas les moyens d'investir dans des outils. Euh, voilà Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander, que ce soit pour une petite ou une plus grande structure euh, Alors… Les, les outils qu'on peut recommander, euh, il y a les outils qu'on recommande et il y a les outils qu'on nous impose. Euh, les outils qu'on nous impose, ce sont les réseaux sociaux actuellement. Ça donne un, un indicatif euh, qui peut être euh, biaisé sur effectivement la réelle satisfaction parce qu'un client mécontent aura toujours plus tendance à s'exprimer surtout sur les réseaux sociaux qui sont, euh, qui sont la grande mode actuellement que quelqu'un euh, que quelqu qui est satisfait par la, par la solution. Au niveau des, des réels outils utilisés, on utilise euh, nous euh, le NPS Score qui donne là aussi un bon indicatif sur la réelle satisfaction des clients. Pour rappel, le NPS score, une note, c'est une notation de 1 à 10. De 1 à 6, le client est mécontent. 7 et 8, il est neutre. Et seulement de 9 à 10, il est réellement ravi de la solution et peut être effectivement quelqu'un qui va vous recommander. Donc, cette, ce barème de notation-là est, est utilisé chez nous avec des sondages qui sont faits assez régulièrement directement sur l'interface du client. Euh, ensuite, des réels KPI à suivre, ça va dépendre également de votre cible ou de votre, euh, on va dire de, de votre modèle, de votre modèle économique. Chez celle-ci, on est sur un modèle de facturation récurrente avec de l'abonnement. Euh, je pense que le KPI qui est le plus important à suivre est le taux de rétention de nos clients. Quel pourcentage de nos clients euh, perdons-nous d'une année à une autre Parce que c'est une réelle utopie de vouloir conserver 100% de ses clients euh, d'une année à l'autre quand on est sur un modèle de facturation récurrente, ne serait-ce que par malheureusement des cessations d'activité ou ce genre de choses. Donc, le, ce qu'on appelle chez nous le, le taux de churn doit être l'indicatif le plus important. Le NPS score qui indique notre satisfaction client est extrêmement important aussi, en tout cas sur, sur notre secteur d'activité et notre modèle. Après, quand on est sur un, sur un secteur d'activité avec, avec du modèle non récurrent, j'imagine que les réseaux sociaux deviennent un facteur encore plus important dans ce, dans ce domaine-là. Alexis, peut-être Oui, bah pour rebondir, pour répondre à la question, donc euh, des outils, des KPI euh, ou des actions à mener. Dans les outils, euh, je vais forcément parler de Xeno, euh, on est quand même au cœur du sujet euh, chez Xeno. Euh, donc Zeno effectivement permet d'automatiser euh, la communication client, permet de définir des scénarios de conversation, permet de faire des messages automatiques, euh, permet de, vraiment d'engager activement euh, par tout un tas de, de biais euh, euh, fonctionnels euh, le prospect ou le client sur un site internet euh, ou à distance en tout cas sur internet. Euh, donc ça c'est pour les outils, après il y a plein d'autres outils aussi hein, qui existent qui vont être plus ou moins verticalisés, plus ou moins spécialisés, euh, je voyais euh, HubSpot aussi, qui est très bien. Hein. Euh, Celle-ci, bien sûr, euh, y a, y a, y a, il voilà, y a plein d'outils qui peuvent être complémentaires ou utilisés en complémentarité. Je pense que ça, c'est sur la partie outils. Sur la partie KPI, il euh, bah, y a le NPS score, effectivement, comme tu l'as dit, euh, Arnaud. Euh, nous, on suit aussi, bien sûr, le temps euh, de réponse. Euh, donc, c'est-à-dire, combien de temps on met entre une demande client, le moment où la demande client arrive auprès de la société et le moment où on lui répond la première fois. Combien de temps s'écoule entre ce moment-là Donc ça, c'est un, un indicateur, un KPI qui est très important à suivre puisque si on met 15 jours, euh, c'est probablement pas terrible. A euh, l'inverse, si on met quelques minutes, c'est beaucoup mieux. Euh, et donc, c'est important de suivre l'évolution dans le temps de cet indicateur, la moyenne de cet indicateur dans le temps, puisque ça va nous donner une bonne idée euh, finalement, de euh, bah, sa capacité à répondre vite, à être disponible, de sa disponibilité, etc. Donc ça c'est aussi des indicateurs par exemple dans Xeno euh, qu'on qu diffuse automatiquement en fonction de, des interactions qui se produisent euh, à travers l'outil. Euh, donc il y a le, le temps de réponse, le temps de résolution bien sûr qui est super important, je ne crois pas que tu en aies parlé Arnaud donc le temps de résolution c'est vraiment le temps qui s'écoule entre euh, la première demande euh, du prospect ou du client et le moment où on aura vraiment euh, répondu à sa demande. Euh, donc, c'est forcément supérieur au temps de réponse, hein, puisque le temps de réponse va concerner la première réponse qu'on va délivrer au client. Le temps de résolution va concerner vraiment la résolution euh, totale de la demande. Et donc, pour, pour mesurer euh, précisément un temps de résolution, on va essayer d'ailleurs d'isoler chacune demande client. Hein. Si le même client vient avec cinq demandes différentes, euh, on va établir cinq temps de résolution différent parce que sinon on aura une résolution qui ne finira jamais probablement parce que certains clients ils peuvent enchaîner les questions différentes etc. Donc on va essayer aussi d'établir et de définir un temps de résolution spécifique à chaque demande client et ne pas les mélanger, hein. ce n'est pas parce que c'est le même client euh, qui a 10 questions différentes qu'il faut qu'il ait un seul temps de résolution, il aura 10 temps de résolution différents s'il a 10 euh, questions différentes, ça c'est important aussi de comprendre que pour mesurer cet indicateur, il faut forcément à un moment donné dire « Ok, j'ai résolu votre question numéro 1 et je mesure mon temps de résolution sur cette question numéro 1. » Sinon, on s'en sort jamais en fait. Hein. Ça, c'est aussi un constat qu'on fait. Donc, le temps de réponse, super important. Le temps de résolution, super important. Le churn aussi, bien sûr, la mesure de la satisfaction euh, qui peut se faire à travers des petits sondages aussi. Euh, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on propose à la fin des conversations, à la fin de la communication, c'est d'envoyer un sondage automatique. Euh, euh, quel est votre degré de satisfaction Donc ça peut être défini euh, euh, en fonction de chaque industrie, pour chaque société peut définir elle-même de façon de personnalisée euh, son sondage. Euh, comment avez-vous... Euh, trouver cette conversation, euh, euh, Quelle note donneriez-vous à cette conversation, avons-nous répondu à votre question, etc. Toutes, toutes ces questions-là, on peut les mesurer aussi automatiquement, donc les, les, les définir, les concevoir dans une première approche et ensuite les envoyer automatiquement et faire une mesure continue dans le temps euh, de l'ensemble de ces critères de satisfaction. Euh, voilà, je pense en, en termes de KPI. Et donc les actions à mener, c'est euh, par rapport à ces KPI, c'est vraiment de suivre ensuite dans le temps l'évolution de nos KPI pour euh, agir ou pas en conséquence. Hein, si on voit qu'on a un temps de résolution qui augmente, qui augmente, qui augmente dans le temps, c'est probablement qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, on n'arrive jamais plus à résoudre les, les, les demandes de nos clients. Donc il faut agir, il faut agir d'une façon ou d'une autre. Alors là, c'est relatif à chaque industrie, à chaque business, à chaque société. Euh, mais effectivement, on va devoir agir en tout cas, si on voit ces temps de résolution augmenter euh, de façon significative. Euh, donc c'est important de les suivre ensuite dans le temps, en continu et encore une fois c'est de nouveau un travail continu la, la relation client de toute façon est un travail continu qui ne s'arrête jamais euh, c'est dans, dans, de la même façon qu'on peut améliorer euh, ses, ses workflows et ses processus pour répondre aux clients on peut aussi améliorer euh, bah, ses kpi et euh, l'évolution de ses kpi dans le temps quoi hein, c'est le but oui je peux, je peux juste ajouter une, une, une chose hein, rapidement Merci. Euh, en, en fonction bien sûr de, de, de, de la taille de, de l'entreprise et du, du nombre de personnes hein, à la relation client, je pense que déjà un état des lieux euh, s'impose hein, au départ. Euh, comment, comment on fait un état des lieux C'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce que, quelles sont les, les exigences du client d'aujourd'hui On en a parlé, euh, l'immédiateté, l'instantanéité, avoir euh, une certaine liberté, soit de, de, par rapport au, au canaux par lequel je vais avoir accès à l'entreprise, euh, par rapport aux, différents, euh, aux différentes solutions qui sont proposées par l'entreprise. Euh, la réduction du niveau d'effort, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut se poser les questions et la transparence, voilà les principales exigences. Et à chaque fois, il faut, faut, faut se poser les questions, faire un état des lieux chez soi. Est-ce que je réponds euh, dans, dans mon entreprise, dans mon organisation, à cette exigence d'immédiateté L'instantanéité, euh, oui, non, euh, oui, partiellement, comment je peux y parvenir Effectivement, l'automatisation est une, est une, une solution dans, dans, dans certains cas. Réduction du niveau d'effort, est-ce que euh, pour euh, quand j'ai une réclamation, il faut que je passe euh, par trois personnes différentes, que j'écrive, que je, je vous envoie trois mails, que euh, je vous appelle deux fois, etc. etc. Euh, donc aujourd'hui, on est effectivement dans les, dans les KPS, et le, le taux de résolution au premier contact, hein, ça fait partie des, des, des exigences clients. Et ce qui revient à l'exigence euh, réduction du niveau d'effort. Je ne veux pas que ce soit fatigant et y passer trop, trop de temps. Donc déjà, faire un état des lieux, est-ce que vous répondez à ces exigences dans, dans votre organisation Et après, c'est la façon de, de communiquer aussi avec les personnes, la qualité de la relation, c'est répondre aux attentes relationnelles clients. C'est-à-dire que vous pouvez avoir les plus beaux produits et, et la, la meilleure organisation du monde euh, d'un point de vue outil, etc. Si dans la communication, euh, il n'y a pas cette qualité dans le contact et dans la communication, euh, il y a effectivement une déperdition de, de, de satisfaction énorme de la part du client. Aujourd'hui, euh, en tant que client, euh, nous voulons avoir le produit qui correspond à, à notre utilisation, à des prix qui nous conviennent, avec le service derrière, mais également la qualité de la relation. Donc c'est un état des lieux déjà à faire euh, sur euh, le, cette, cette relation client qui est, euh, qui est la vôtre aujourd'hui. Et euh, les enquêtes, les baromètres, le NPS, euh, peuvent être des outils pour vous aider à y répondre. En même temps, quand on est une toute petite structure et très peu, on peut aussi s'habituer à nous demander, tout simplement, après une interaction avec un client, « Êtes-vous satisfait de la réponse Est-ce que cela vous convient Y a-t-il d'autres points ?» Parce que de faire verbaliser la satisfaction au client, c'est déjà… Euh, mettre dans, dans son esprit qu'il est satisfait. Donc, ce qu'on appelle les suggestions en, en communication, et c'est aussi très important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'insatisfaction qui est tout simplement liée euh, au fait qu'il y a des méconnaissances sur les situations. J'ai pensé en tant que client à, que c'était comme ça, alors que quand on m'explique, je vois que c'est autrement. Donc, c'est beaucoup dans la communication aussi que ça va être intéressant de, de, dans, dans votre checklist de, de noter que la communication et l'interaction humaine vont être très décisives sur la perception du client sur sur votre votre entreprise et, et votre façon de fonctionner. Super, merci à vous trois. Euh, alors, une autre question, et après on passera justement, je vois qu'il y a plusieurs questions de la part du public, donc on, on y reviendra. Euh, justement, avant de répondre à, à ça, euh, est-ce que vous pouvez nous dire, vous trois, comment est-ce que vous voyez la relation client euh, dans une dizaine d'années, par exemple Aujourd'hui, on parle de digitalisation, on parle d'outils. Comment est-ce que vous voyez la relation client, l'évolution de celle-ci dans une dizaine d'années alors, moi, comment je l'imagine Je l'imagine encore plus porté, en fait, sur, sur la pré-vente. On, on a coutume, à chaque fois, dans, dans une société, de, de mettre en lumière l'acquisition client, c'est ce qui brille le plus. Pour moi, la satisfaction client, le suivi client, que ce soit du suivi commercial ou, ou technique, deviendra, deviendra aussi important, voire plus important, encore une fois, la, les gens vont vers, comme, comme le disait Isabelle ou même le disait Alexis, il y a un niveau d'exigence sur la relation client qui est en constante augmentation et donc on se doit, nous, d'être de plus en plus performant sur, sur ces items-là. Ça va vers une prise en considération, ça va vers une empathie, ça va même sur une, en, en avance de phase pouvoir essayer de, de deviner quelles seront les attentes de nos clients à, à tous les niveaux. Comme le disait Alexis, on va vers de, de l'automatisation, en tout cas lors d'un premier contact. Pour moi, le, le plus grand défi, ce sera justement d'automatiser ces premiers contacts et de faire en sorte qu'à aucun moment le client ne se dise pas il est difficile de joindre quelqu'un, il est difficile de parler à quelqu'un. Il faut qu'on puisse laisser, euh, laisser à, nos, à nos clients la possibilité de trouver leur réponse eux-mêmes et qu'à la seconde où ils décident de parler à un être humain, que ce soit faisable. À mon avis, ça va vers ça encore plus de proximité, plus de connaissances, plus de réactivité, en fait, hein, plus de satisfaction. Tout tourne autour de ça. La satisfaction de notre part client, ça sera le secret des. C'était déjà le secret, mais ça sera le secret des 5, 10, 15, 40 prochaines années. Je pense. Merci Arnaud. Alexis, Isabelle, un point de vue Oui, moi, bah, je rejoins ce que dit Arnaud. Je pense que, je pense que forcément, la part d'automatisation dans la relation client et la communication client va augmenter dans le temps. C'est inéluctable. Mais en même temps, euh, à travers euh, justement l'essor de la technologie dans la relation client, on va revenir aussi, on va retrouver du temps euh, pour avoir une correspondance et une communication humaine. Et je pense qu'on va être dans ce, ce paradoxe où on va être euh, à la fois dans l'automatisation de la communication client qui va augmenter, c'est inévitable, hein, et il faut qu'elle augmente, c'est plus efficace, ça satisfait les clients, etc. Mais en même temps, euh, le fait de retrouver finalement euh, euh, du temps à travers la mise en place de cette automatisation va permettre de, de peut-être nouer, créer et développer des relations humaines plus sincères en parallèle. Et donc, je pense que euh, dans dix ans, on va être vraiment euh, dans cette dualité qui, qui est en fait euh, tout à fait complémentaire entre euh, la technologie d'une part et l'humain d'autre part où les gens vont avoir besoin vraiment des deux. Ils vont rechercher l'instantanéité à travers la technologie, et ils vont rechercher l'humain, la relation de confiance, ils vont rechercher la sincérité à travers la communication humaine. Quoi. Et on a besoin des deux, hein. on est avant toute chose humain, donc on a vraiment besoin des deux, et je pense que bah, les deux vont du coup nettement se renforcer. Euh, L'automatisation se renforçant permettra de prendre plus de temps finalement avec ses clients, euh, en tout cas je l'espère, et nous c'est aussi ce qu'on qu recommande. Hein. Euh, donc moi c'est ma vision pour les dix pour les prochaines années et puis après je pense que du coup ça, ça offrira aussi la possibilité aux sociétés de délivrer, de délivrer plus que les attentes du client et je pense que ça c'est un point important pour les prochaines années c'est que euh, quand on a une demande d'un client, il ne s'agit pas seulement d'y répondre il s'agit de lui donner plus euh, et de répondre, d'aller au-delà de ses attente, attentes et ça, est, là on n'est plus sur de la satisfaction Là on, est, on, est, on va au-delà de la satisfaction et je pense que ça c'est un critère important que l'automatisation va permettre de faire, c'est-à-dire qu'on ne veut pas seulement satisfaire le client, on ne veut pas seulement lui donner une réponse, on veut aller au-delà de ce qu'il demande, lui donner plus pour lui montrer à quel point il peut avoir confiance en nous et pour lui montrer à quel point il, il y a une relation de confiance qui est là et pour lui montrer à quel point bah, euh, on est son, son interlocuteur privilégié pour travailler avec lui. Donc je pense que c'est ça l'enjeu des futures années, c'est de ne pas seulement répondre à la demande, c'est de répondre plus qu'à la demande, d'aller au-delà de cela pour justement maximiser la satisfaction des personnes avec qui on échange et avec qui on travaille. Ouais. Super, merci. <rire> Alors oui, en, en, entièrement entièrement d'accord avec euh, Alexis et, et Arnaud. Euh, C'est-à-dire que le, le, le, le plus d'automatisation et de digitalisation fait que euh, on, on développe à côté une relation euh, avec l'humain qui, qui va prendre des, des proportions, on va dire un peu, euh, on parle beaucoup de psychologie hein, de, de, de la relation client, donc ça va prendre vraiment encore plus de sens. Euh, C'est-à-dire que demain, les équipes et les, les personnes qui sont en contact avec le client, doivent vraiment prendre euh, en compte cet aspect qu'elles sont là pour, pour gérer des demandes concernant des, des besoins, mais également, euh, ben, en gestion de réclamation, hein, on, le, on le sait tous, on gère aussi l'état d'esprit et l'humeur de l'autre. Et euh, le, autant, il y a, il y a une, un besoin de retour à une authenticité euh, dans la relation, à quelque chose de plus naturel hein, par rapport à tout ce qui s'est fait pendant des années avec euh, des scripts. Donc, il y avait de l'humain, mais de l'humain automatique. Donc, aujourd'hui, euh, il y a l'automatisation d'un côté et, et, et il y a l'humain. Donc, il y a une séparation entre les deux, c'est-à-dire que quand on parle de psychologie client, il y a la place des émotions, hein, tout simplement un client, un client énervé, frustré, énervé, euh, forcément il est, il est dans l'émotionnel. Donc comment je, je gère cet émotionnel avant d'aller sur la partie euh, répondre, sur le, le fond, à, à sa demande Donc plus il y a d'automatisation et plus la relation avec l'humain doit être authentique, euh, vraie, euh, euh, avec de l'empathie, de la considération et une personnalisation de, de cette relation ce sera le besoin en tout cas qui, qui, qui, qui est déjà là, hein, mais qui effectivement va, euh, va être plus, euh, plus accentué sur les, sur les prochaines années. Super, merci. Euh, alors, euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en tant qu'intervenant Sinon, on va passer aux questions euh, de notre public. Il y en a pas mal, vous me dites. C'est bon pour moi C'est bon pour vous ouais, on Oui, on peut se poser les questions. Super. Alors, euh, donc on a plusieurs questions. Alors déjà, il y en a une de Christine qui est faites-vous une différence entre client B2C et B2B Oui, alors je peux. Concernant les outils ou euh, euh, la relation concernant La relation en, en, au global, je pense. Alors, pour euh, euh, l'avoir vécu, alors, dans mon ancienne carrière chez SFR. Euh, effectivement, le, le B2C et le B2B sont, sont, sont gérés différemment, mais au final, les attentes sont les mêmes. Encore une fois, le, le cœur du problème est la satisfaction client. Euh, ça va être la satisfaction, sauf que d'un côté, on a le gérant d'une entreprise, mais gérer son, gérer son entreprise, c'est gérer ben, sa vie courante. Quand même, ça touche quand même au portefeuille. Quant à du B2C, on est sur l'achat d'un service. Mais au niveau de la satisfaction, ça peut se gérer de, de façon équivalente c'est de toute façon de l'instantanéité, comme disait Alexis, c'est de la personnalisation des réponses, comme le disait Isabelle, les grandes lignes sont les mêmes, les outils peuvent être différents, mais dans les grandes lignes, on est sur la prise en considération des besoins, la prise en considération des problématiques et la réponse aux questions. Alors si je peux, si je peux juste ajouter une une chose, euh, c'est que le, la, la relation en B 2 C, moi j'interviens dans les, les les les deux cas, euh, la, la relation en B 2 C quand on a affaire à un consommateur, euh, bah, c'est l'être humain euh, émotionnel, hein, c'est-à-dire qu'il est il agit en, en son nom pour lui-même. Euh, donc parfois dans dans la relation, euh, quand, quand ce qu'on appelle les situations difficiles, hein, ou gestion des réclamations, ou euh, en mode en mode mécontentement, euh, la personne elle est elle est elle est dans son dans dans son côté émotionnel. Donc, ça peut être parfois un peu plus délicat dans la relation. Lorsque j'enfile mon costume, je suis assistante ou commerciale dans une entreprise, il y a quand même cette barrière qui est que je n'agis pas en mon propre nom, mais je représente mon entreprise. Donc, dans la majorité des cas, les situations seront un petit peu moins complexes. Maintenant, je rejoins Arnaud, les techniques de prise en charge client sont les mêmes. Il y a que dans les situations difficiles, on peut avoir quelque chose de beaucoup plus compliqué avec des consommateurs. Mais après, on le voit aussi pour les entreprises qui travaillent avec des TPE. Un patron d'une TPE, il ne fait pas la distinction. C'est son entreprise, et donc. Il a le, le, le même, C'est la même dimension émotionnelle qu'un consommateur, par exemple. Donc, c est, c est Dans la relation, les techniques sont les mêmes. Euh, on va juste avoir une, une différence. Quand ça dérape, ça, ça dérape moins, moins en entreprise. Merci. Euh, une question de Julien qui dit euh, « Ok pour la stratégie et la pertinence des interactions avec les clients prospects. Et pour une petite équipe, comment prioriser et mettre en place le premier plan d'action ?» Donc entre parenthèses, il a précisé, par exemple, funnel, script, email auto, génération de leads. Je pense qu'on pourrait on peut parler de bonnes pratiques. Là aussi, les, ça dépend des ressources que l'on a à disposition, forcément, et du nombre de personnes concernées. Si on parle de plusieurs milliers de clients et d'une équipe de 10 personnes, on ne va pas la gérer comme si on avait 50 clients et 5 personnes. Il y a des grands principes. De cette, il y a des grands principes, je pense que ne serait-ce que des contacts réguliers avec le client, euh, des contacts sortants, des scripts. Il peut y avoir des, des grandes lignes, mais effectivement, ça reste de très grandes lignes. Je pense que ça peut se gérer de la même façon euh, via effectivement quelques, quelques bonnes pratiques, contacts sortants, euh, des emails réguliers, euh, enquête de satisfaction euh, régulière également, ça peut, euh, ça peut permettre de laisser euh, de l'énergie aux équipes si elles sont sous-dimensionnées, mais donner des bons indices ou donner des pistes en disant « là, il serait temps d'agir à cet endroit-là ». Une partie d'automatisation et une prise en considération derrière en fonction des résultats. Enfin, chers mmh. interprètes, qu'en pensez-vous oui, moi, moi, j'aime euh, bien la, les règles de trois. Moi, je dirais, euh, il faut euh, définir quels sont déjà euh, vos trois objectifs principaux par rapport justement à ces à prospects ou à ces clients. C'est quoi vos trois objectifs euh, Le numéro un, c'est peut-être d'augmenter le chiffre d'affaires. numéro deux, c'est peut-être, euh, je sais pas, de résoudre ce problème-là. Je pense qu'il faut vraiment partir de vos objectifs, vos objectifs clés de pour pouvoir réussir. Et ensuite, du coup, euh, les prioriser. Et ensuite sur la base de ses objectifs et de ses priorités bah, définir un plan d'action voilà donc le plan d'action euh, la question elle portait sur qu'est ce que je dois faire en premier comment je fais etc bah, en fait ça va ça va dépendre peut-être qu'en fonction de vos objectifs peut-être qu'il va falloir mettre en place une campagne d'emailing euh, automatique ou alors non en fonction de je sais pas de vos enjeux vous avez peut-être déjà un trafic euh, web existant qui est très important bah, il va peut-être du coup falloir euh, convertir ce trafic en client c'est peut-être ça l'enjeu donc, c'est peut-être ça, votre objectif numéro un. Et si c'est ça l'enjeu, bah, ça ne va pas être la même réponse que euh, si vous n'avez aucun trafic sur votre site web. Et dans ce cas-là, l'enjeu, ce sera peut-être de créer votre trafic sur votre site web. Donc, c'est difficile de répondre sur un plan d'action qui s'applique pour tout le monde. Ce n'est pas le cas, parce que le plan d'action, il va être vraiment spécifique à chaque situation. Donc, je pense qu'il faut vraiment d'abord bien diagnostiquer quelle est votre situation, quels sont vos objectifs. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre en place le plan d'action aussi avec des priorités. Quoi. Un, deux, trois, un, très simple, il faut se limiter déjà à trois choses. C'est déjà beaucoup de, de mettre en place trois choses, trois actions euh, par rapport à vos objectifs et à vos enjeux. Euh, donc euh, si vous avez, euh, je prends un exemple mais si vous avez voilà un trafic web important finalement conséquent sur un site internet existant, finalement est-ce que vous avez déjà parlé avec ce, ce trafic, avec ces visiteurs si vous n'avez jamais parlé avec eux c'est peut-être euh, la première démarche à mettre en place quoi. Euh, nous on s'aperçoit en général que une société qui a jamais déployé de bulle de chat elle déploie une bulle de chat sur son site et là d'un coup, du jour au lendemain, il découvre mais qu'en fait, ils peuvent communiquer avec leurs internautes, quoi. Incroyable. Et là, ils communiquent avec eux et ils apprennent plein de choses. Et on leur pose des questions. Et donc, il y a des questions qui reviennent et ils découvrent que, ah, mais en fait, on a cette typologie de questions qui, qui revient, quoi, qui est systématique. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'y répond pas assez sur notre site. Donc, il faut qu'on y réponde. Donc, il faut qu'on améliore notre site Internet sur cette partie-là, puisqu'on n'arrête pas de nous poser la question. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, en fonction de votre situation actuelle, il faut faire un état des lieux. Ensuite, déterminez vos objectifs. Est-ce que mon objectif, c'est d'augmenter ma satisfaction Est-ce que c'est de transformer mes visiteurs actuels en clients Est-ce que c'est de euh, faire plus de rentabilité Parce que finalement, je fais du chiffre, mais je ne suis pas rentable. Donc, il faut les définir. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir dérouler votre plan d'action. Limitez-vous à trois actions, très simple. Et puis après, il faut identifier bah, quels outils j'utilise pour répondre, à, à mettre en place ces actions. Quoi. Euh, donc, ouais, pour Isabelle, peut-être Super, merci. Euh, alors ensuite, j'ai Antoine qui pose plusieurs questions. Alors notamment pour toi, Alexis, euh, qui dit Alexis, qu'est-ce que vous entendez par authenticité pour une relation bah, authenticité, c'est vraiment euh, voilà, c'est une relation humaine. Hein, donc c'est euh, de l'authenticité, répondre sincèrement à la personne, euh, de l'empathie, se mettre à sa place aussi, essayer de comprendre sa situation euh, pour pouvoir lui répondre de façon authentique et avoir une vraie relation. C'est-à-dire aujourd'hui. Euh, en COVID 2021, les gens ils ont quand même besoin d'avoir la relation euh, qu'on pouvait avoir quand on allait au restaurant et qu'on parlait euh, au serveur, euh, aux différentes personnes derrière le bar, etc. On a besoin de ça, on a besoin de ça, quoi qu'il arrive à distance. Quoi. Donc, la technologie digitale permet de euh, répliquer l'expérience qu'on pouvait avoir en rentrant dans un commerce, par exemple, euh, mais euh, sur un site internet nous c'est ce qu'on essaye de faire hein. c'est voilà le, le vendeur euh, qui vous accueille dans le magasin en vous disant bah, bonjour je, si vous avez des questions n'hésitez pas à me demander il faut proposer la même relation euh, sur une expérience digitale hein. vous, ils arrivent sur votre site internet c'est votre magasin quelque part directement ou indirectement hein, même si vous vendez pas de produits directement sur votre site internet donc il faut lui dire bah, bonjour tiens est ce que je peux t'aider je suis là pour t'aider en tout cas euh, il faut lui proposer une expérience authentique une expérience humaine quoi avec quelqu'un derrière hein. Donc, euh, euh, l'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre euh, à réussir à proposer ça à tout le monde, euh, alors qu'on n'est que trois personnes, par exemple. Donc, ça, ce n'est pas forcément évident. Mais en tout cas, la technologie, la digitalisation permet de le faire. Et, et, et derrière, c'est de garder cette notion d'authenticité. C'est de faire en sorte que ce soit vraiment toujours très humain derrière. Hein. On est avant toute chose des humains. On a envie de, de communiquer avec d'autres humains. Euh, et je trouve que c'est ça qui est agréable à la fin. Quoi. On n'est pas là pour tous se transformer en robots. Donc, euh, c'est donc, ouais, vraiment ça que j'entends par authenticité. C'est garder... Euh, la relation authentique, euh, d'une relation humaine, euh, presque d'une relation amicale. Hein. Nous, c'est souvent ce qu'on recommande à nos clients. C'est euh, Avec vos clients, idéalement, il faut que vous ayez comme une relation, une communication qui soit quasiment de l'ordre de l'amical. Et si vous avez une communication de l'ordre de l'amical avec un client ou avec un prospect, euh, vous avez une bonne communication. Euh, si c'est trop, trop, trop formel, aujourd'hui en 2021, euh, bah, c'est tout de suite un petit peu plus robotisé, et ce sera moins authentique, moins sympathique, et finalement, la satisfaction du client sera moindre derrière. C'est vraiment ça que, que j'entends par authenticité. Ouais. Super, merci Alexis. Et alors justement, Antoine a posé une autre question, qui est que faire dans une relation client lorsque ce dernier ne respecte pas l'humain sous prétexte qu'il paie pour un service Est-ce que vous avez quelque chose à, à lui indiquer oui, alors je, je veux bien répondre à, à Antoine. Alors effectivement, euh, il y a des, des, des clients qui sont dans une posture, je paye, donc j'ai tous les droits. D'ailleurs, quand moi j'ai les équipes en formation, elles me disent ah « ben, le client est roi ». Je dis « est-ce que vous le pensez vraiment Est-ce que c'est quelque chose qui, est, qui prend du sens pour vous ?» Ben non, alors ok. Euh, le client, il a des droits et des devoirs et euh, le collaborateur, ou vous-même, vous avez des droits et des devoirs par rapport à votre client. Donc, euh, on fait avec ce, ce genre de client euh, un, un recadrage. Alors, un recadrage dans, dans les règles de l'art, hein, euh, bien sûr. Euh, alors, est-ce qu'il est… Qu est euh, dans, dans quelle mesure il est irrespectueux par rapport à, à la personne avec laquelle il est en relation dans, dans votre entreprise ou avec vous-même Donc, il y, y a des niveaux, hein aussi de, de, de perception par rapport à ça. Euh, mais c'est toujours intéressant de, de faire un recadrage avec, euh, avec ce genre de client en lui demandant comment, euh, comment il voit euh, le, la, la relation et le, le, et le contact avec l'entreprise. Euh, en tout cas, je pense que le, nous, en tant que clients, on sait très bien que quand on va sur ce, sur cet aspect relationnel d'irrespect ou de manque de considération de notre interlocuteur, quelque part, on sait qu'on obtiendra, on obtiendra moins que ce qui peut-être il est possible d'avoir avec, avec de la politesse, de la, courtoisie, de la courtoisie et de la considération pour l'eau. Donc là, c'est effectivement former vos collaborateurs ou, ou, ou adopter des, des, des méthodes de, de recadrage et... De, de, de se mettre d'accord avec le client sur le type de relation que l'on veut avoir c'est un être humain hein, donc euh, logiquement même si, euh, même si au départ il n'est pas très respectueux ou pas très sympathique ou euh, qui vous fait subir euh, son humeur et cet, cet, cet, son état d'esprit à l'intérieur il y a quand même un humain quelque part super merci ouais, Alors, mais... ah, oui, pardon. Je, allez, Non, fais. je rajouterais juste une chose euh, parce qu'on a le cas de figure donc je, je vais l'illustrer euh, nous, on a un, un client qui est vraiment très, très difficile. Il est vraiment euh, extrêmement exigeant. Euh, c'est enfin, quasiment proche de, de la pathologie, hein, pour, pour dire ce qui est, euh, à son niveau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à euh, chaque fois, on prend le temps de lui répondre. Euh, ça nous demande beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources à chaque fois, parce qu'il est vraiment très demandeur. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ces clients-là, ça peut aussi devenir vos... Les, les personnes qui peuvent vous faire les meilleures recommandations demain quoi parce que c'est des personnes, les clients qui sont vraiment très difficiles, avec lesquels c'est très difficile de, de communiquer, qui sont très exigeants etc, ça peut devenir demain vos premiers ambassadeurs, moi je constate que la, la typologie de profil de ces clients là, c'est la même typologie de profil des gens qui peuvent demain devenir vos premiers ambassadeurs. Et donc, il faut réussir à les retourner, quelque part, retourner la situation à votre avantage pour que demain, ça devienne vos premiers ambassadeurs. S'ils sont hyper exigeants et qu'ils euh, ils vous demandent vraiment euh, plein de choses et que c'est proche de l'insupportable, que c'est presque pathologique du côté du client, eh bien, montrez-lui que vous êtes là, vous êtes en capacité de lui répondre et mettez-en mettez lui plein les yeux parce que demain, ça, ça va devenir votre premier ambassadeur. Il sera tellement stupéfait de voir que même se comportant comme il se comporte, on lui répond, on lui apporte toujours une réponse, on est toujours professionnel, etc., que ça va devenir votre premier ambassadeur. Et nous, c'est ce qui s'est passé avec ce client qui était vraiment, je le dis, insupportable. Euh, et ben, on, on a toujours été super professionnel avec lui, on lui a toujours répondu, etc. C'est devenu notre premier ambassadeur. Aujourd'hui, il parle de nous à tout le monde. Il est super satisfait et dès qu'il peut parler de nous, il en parle. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'on peut aussi retourner une situation à sa faveur. Les clients qui sont difficiles, ça peut devenir demain. Euh, parce que justement, ils ont ce caractère là, ça peut devenir demain vos premiers ambassadeurs. Et en utilisant leur caractère, justement euh, auprès de d'autres personnes, euh, ils parleront peut-être de vous, etc. Si je peux rajouter un, si je peux rajouter encore quelque chose de mon côté, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire non également à un moment, tout simplement. Euh, certains, certains clients peuvent essayer effectivement d'obtenir plus, de demander plus et le fait de dire non, de savoir dire non, parce qu'effectivement le, le non peut arriver, euh, permet de gagner en, en crédibilité pour le professionnel. Euh, je ne sais pas ce qu'en qu pense Isabelle, mais je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce point-là. Le... Quand je parle de, de, de recadrage, c'est de, de remettre euh, un dialogue avec ce client en disant voilà qu « Qu'est-ce qu que vous attendez de, de nous euh, en, en dehors de, du, du produit, du service euh, sur lequel euh, vous, vous êtes intéressé par notre entreprise Mais qu'est-ce que vous attendez de nous dans la relation ?» On recadre en fait euh, la relation et, euh, et je rejoins effectivement Alexis et Arnaud, c'est euh, plus on est à l'opposé euh, de ce que l'autre euh, attend ou à l'habitude d'avoir dans la relation quand il a un certain comportement plus on est à l'opposé de ce comportement c'est à dire qu'en gros euh, quelque part plus quelqu'un euh, plus une personne euh, manque de considération et plus on lui apporte de considération donc en même temps on fait aussi de la pédagogie euh, euh, cachée hein, c'est à dire qu'on lui montre comment on peut aussi se comporter dans, dans la relation et euh, savoir dire non oui bon bah, savoir dire non y a, y a, y a, dans les règles de l'art, <rire> C'est-à-dire qu'il y a vraiment des techniques pour, pour donner une réponse qui ne va pas convenir aux clients dans l'absolu par rapport à une demande. Super, merci. Alors, une, deux ou trois dernières questions. Il y a Charlotte qui me dit, mon objectif est de réengager certains de mes clients qui ne sont plus du tout engagés dans l'utilisation de mon outil SaaS. Impossible donc de mettre en place des pop-up puisqu'ils ne se connectent pas. La relation est en stand-by, elle utilise des mails du téléphone. Est-ce que vous avez des tips à lui recommander alors, malheureusement, effectivement, quand on en arrive là, c'est qu'on arrive déjà un petit peu tard, euh, car il y a quand un client est satisfait, il n'y a rien de, de plus naturel que de le, que de le réengager. Euh, dans, ce cas, dans ce cas précis, effectivement, la pop-up ne pop serait pas utile. Le mail peut être trop impersonnel. Le, le commercial que je suis conseillerait de, de passer un coup de fil. Effectivement, passer un coup de fil, de, déjà, il faut estimer le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on en est là Pourquoi plus de connexion et, et on va traiter, on va traiter ce qui, a, ce qui a déclenché cette réaction, étudier voir ce qui est, voir si les, les, je cherche mes mots, voir ce qui, ce qui a provoqué cette situation, voir si c'est quelque chose qui est solvable. Est-ce que on peut en parler Est-ce ce qu'il est qu existe des solutions et réenclencher effectivement une démarche de séduction, de remise en confiance avant de parler de ce réabonnement. Il faut traiter tout ce qui a tout ce qui a déclenché. La, la situation où on est avant de parler d'un réengagement, je pense. Et ça, rien de mieux que le téléphone, une interruption d'être humain à être humain et donc une prise en, prise en considération maximum Oui, et puis pour rebondir, je pense euh, euh, se reposer euh, des questions sur les fondamentaux, c'est-à-dire que voilà, si, si vous n'avez plus de clients, euh, bah, pourquoi vous n'avez plus de clients Est-ce que vous avez la réponse à cette question Est-ce que vous savez pourquoi précisément euh, Sinon, bah, il faut vraiment le savoir, il faut vraiment étudier la question. Et si oui, euh, dans ce cas-là, bah, effectivement, euh, le téléphone et euh, une vraie conversation euh, peut aider, mais euh, il faut au préalable, je pense, structurer ces conversations pour, euh, dans un premier temps, leur demander pourquoi euh, ils ne sont plus euh, du tout engagés, pourquoi ils n'utilisent pas l'outil, pour essayer d'identifier de, euh, des problèmes fondamentaux qu'il faut peut-être aussi corriger euh, avant de vouloir réengager les gens. C'est possible qu'il il faille se réadapter ou... Euh, apporter certaines améliorations, certaines corrections avant de, de réengager les gens. Ça sert à rien de les réengager sur un outil qui, de toute façon, ou quelque chose, je ne sais pas, hein, je ne connais pas le, exactement le, si c'est un outil SAS. Ça, euh, ça sert à rien de vouloir les réengager sur un outil SAS. ces outil SAS, ça peut être un ou deux problèmes fondamentaux qu'il faut d'abord résoudre. Il faut d'abord, du coup, identifier ces problèmes, les résoudre, et ensuite, je pense, euh, réentamer une, démar une démarche, une euh, démarche d'engagement euh, comme le dit Arnaud, avec peut-être. Euh, euh, des appels téléphoniques directs hein, c'est ce qui reste euh, le, le, plus, le plus efficace le plus humain et ça permettra d'améliorer de, de, votre compréhension du problème aussi euh, en ayant des vraies discussions quoi. Oui. J'ajoute juste une, une chose hein, et c'est là la subtilité en fait de, de, de la relation et la communication en, en, entre êtres humains euh, c'est que d'un mécontentement euh, peut-être que dont vous ne connaissez pas encore les causes à un moment précis euh, c'est de transformer en fait aussi, de savoir transformer dans, dans, dans le discours dans le langage, les, les perceptions négatives d'un client aussi euh, et, et les perceptions euh, positives, parce que souvent un client qui, qui, qui n'utilise plus un service ou qui se désengage, bah, il va, il va il va vous mettre en avant toutes les, les, les, les perce ces perceptions négatives. Euh, une perception, c'est une perception, ce n'est pas forcément une réalité. Donc, en, en gros, euh, entre les perceptions, les faits, la réalité, euh, tout ce qui est avéré et ce qu'il en pense, il peut déjà y avoir un écart. Donc, la subtilité dans, dans, dans ces échanges, c'est de l'amener euh, à donner les perceptions, mais à le faire factualiser. Hein. Vous connaissez cet outil, un hein, fait, opinion et sentiment. Hein. Donc, on va le faire. Il nous donne ses opinions comme si c'était des faits. Et nous, notre, notre travail dans l'entretien, ça va être de, de transformer ses opinions ou ses ressentis en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait dire ça exactement Et là, il faut que ce soit factuel. Et après, c'est aussi de mettre en avant tout ce qui est positif dans la solution et de le faire lui faire dire « oui, c'est vrai ça, oui, c'est vrai tout à fait ». Vous voyez, c'est vraiment de la transformation. Merci. Et une dernière question, donc là, c'est plus pour toi, Alexis, je pense. Euh, Doit-on prendre en compte ce que font les concurrents au niveau de nos outils de relation clients Par exemple, personne dans mon marché B2B n'utilise un chatbot. Et moi, si j'en mets un, est-ce que ça ne serait pas mal perçu Ouais. alors j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire, il faut... ce, que, ce que font vos concurrents, mais ignorez-le. Ce n'est pas ça qui compte. Je pense que ce qui compte, c'est d'abord... Euh, c'est en fonction de, de, de, de votre secteur d'activité. C'est qu'effectivement, on constate qu'il y, y a des secteurs qui sont plus ou moins euh, sensibles à la mise en place d'un chatbot, à euh, de la communication digitale. Hein. C'est sûr que euh, sur des secteurs... Euh, euh, spécifique euh, il y a des sociétés qui de toute façon ne peuvent que communiquer par téléphone. Il y en a d'autres qui peuvent que communiquer pour des raisons techniques par email, etc. Donc, je pense que avant toute chose, la mise en place d'un chatbot, c'est relatif à votre audience. Maintenant, il ne faut pas s'imaginer, parce que nous, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on voit, que votre audience ne sera pas réceptive à la mise en place d'un chatbot. Euh, nous, on a des clients qui viennent vers nous avec certains préjugés et qui nous disent, ouais, mais je pense que si je mets un chatbot, vous savez, ils sont comme ça, comme ci, comme ça, euh, ils ne vont pas l'utiliser ça marchera pas, ils répondront pas. Mais en fait, j'ai envie de leur dire, on n'en sait rien et, euh, et qui ne tente rien n'a rien. Et, et souvent, ils ont plutôt des, des surprises agréables, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte, ah ben non, en fait, euh, si si, ils utilisent en fait le, le chatbot, ils utilisent l'outil, euh, et ils communiquent avec nous effectivement à travers ce, ce biais là, quoi. Et, et du coup, ils se digitalisent. Donc, il y a des transformations en cours. Hein, il faut pas l'oublier, c'est-à-dire que des mentalités qu'on pouvait avoir il y a, il y a quelques années, euh, elles évoluent, elles changent. Hein. Tout, tout le monde, euh, toutes les mentalités changent, les perceptions des gens changent par rapport à plein de choses en permanence. Euh, on est sur une, une évolution continue des choses. Donc, il ne faut pas s'imaginer, déjà, il ne faut pas avoir de préjugés et puis il ne faut pas s'imaginer que euh, votre audience ne sera pas forcément sensible à un chatbot. Et je pense que du coup, la concurrence, c'est vraiment le cadet de vos soucis. Si vos concurrents ne le font pas, j'ai envie de dire, mais faites-le, différenciez-vous, justement. Faites-le, vous avez peut-être euh, vous différencier par rapport à votre marché euh, en le faisant, alors que vos concurrents ne le font pas. Donc moi, je verrais plutôt ça comme une opportunité, si les concurrents ne le font pas, plutôt que de se dire s'ils ne le font pas, c'est qu'il ne faut probablement pas le faire parce que ça ne marchera pas. Non, euh, votre audience, vos clients, vos prospects, ils, sont, euh, ils évoluent comme tout le monde, ils changent, hein, euh, ils évoluent, etc. Ils sont confrontés aux mêmes problématiques euh, que vous, que nous, que tout le monde, etc. Donc, euh, ils ont besoin de s'adapter aussi. Donc, il ne faut, euh, faut pas hésiter, je pense, à, à tester euh, et à, au contraire, se différencier de la concurrence. Et, et nous, en tout cas, à notre niveau, à l'échelle de notre société, on essaye... Euh, on, on, on regarde de loin ce que fait la concurrence, mais on, on, on prend avant tout notre temps et nos ressources euh, sur nous, sur nous-mêmes. On se concentre, on reste concentré sur notre produit parce que finalement, c'est ça le plus important. C'est que si je prends une minute pour étudier mon concurrent si cette minute je l'avais prise sur mon produit, ben mon produit serait meilleur, alors que si je prends une minute pour étudier mon concurrent, euh, mon produit n'est pas meilleur dans l'instantanéité euh, par rapport à cette minute que j'ai engagée. Donc il faut bien faire le pour et le contre, ça vaut parfois le coup de prendre du temps pour étudier ses concurrents et réfléchir à ce qu'ils font, mais je pense qu'il faut avant toute chose prendre du temps sur vous, sur vos clients, sur votre audience, euh, et euh, faire, des, faire des essais et ne pas s'imaginer que ça ne fonctionnera pas ou que euh, votre audience ne sera pas sensible à ce type d'outils, etc. C'est souvent euh, pas le cas. Et juste, si je peux, je peux boucler, c'est vraiment à chaque fois se poser la question, quelle que soit la, la, la décision à que ce soit pour une formation, que ce soit pour, pour un outil. Euh, à chaque fois, est, la, la question c'est, euh, quel euh, quel euh, quels seront les bénéfices pour mes clients Quels seront les bénéfices pour mon entreprise Quels seront les bénéfices pour mes collaborateurs Et une fois qu'on a trouvé euh, des bénéfices sur les, les, les, ces, ces trois principaux points, euh, on sait qu'on sait qu peut mettre en place une action qui, qui va répondre euh, euh, à, des, à, des, à des vrais enjeux. Donc c'est important de se poser la question à chaque fois sur les, les, les, au moins les trois niveaux, si vous avez des collaborateurs pour vous-même, votre entreprise et pour vos clients. Super. Merci à vous trois. On arrive sur la fin de cette table ronde. Merci à tous pour votre participation. On n'a peut-être pas encore répondu à toutes les questions. Ne vous inquiétez pas, on le fera par écrit. Je vais également vous envoyer le replay du webinaire pour ceux qui ont pu avoir des problèmes de connexion. Euh, donc, un grand merci. Merci à vous trois aussi, Isabelle, Arnaud et Alexis. Et puis, on se retrouve bientôt pour d'autres événements. En tout cas, passez une très bonne journée et à bientôt. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée.